Bienvenue sur Embarque avec moi Et aujourd'hui on va jouer à ce bus Je vous démarre le jeu S'il y a un bug c'est pas de ma faute Encore en early access le jeu Donc il n'est pas encore tout à fait terminé Nous voici sur le jeu On va rentrer dans le bus Voilà il est très long comme ça, c'est un bus accordéon, et allez, on va rentrer par là. Un Voilà. Alors, nous devons faire un héros sur la caisse. Là, la caisse et là, est lancée, regardez. Maintenant, on peut donner les piquets si on a besoin. Mais ça, euh, ce que j'aime pas faire d'ailleurs, c'est donné piqué. On va ouvrir les portes. On met en avant parce que c'est une boîte automatique. Et on est parti. Ce, ce bus simulator le démarrage est un peu long mais après après ça va s'enseigner on fera peut-être plusieurs épisodes sur le jeu euh, Là je pense qu'il va durer. Une vingtaine de minutes parce que c'est le premier épisode. Et voilà. Et voilà le premier arrêt qui nous montre sur la carte. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à m'inviter.